Hello tout le monde, donc voici euh, un nouveau tuto très rapide, je pense que ça va être le plus rapide de tous là pour l'instant euh, qui va parler des, des UI, des interfaces utilisateurs en bon français donc c'est en gros les menus, les messages affichés à l'écran pour le joueur ça peut être euh, les informations sur la vie, le score, etc. les boutons, enfin toutes sortes de choses comme ça qui vont faire partie de l'interface alors pour créer ça, ça va être très simple euh, je vais revenir hop, sur une vue normale de ma scène, le sol, donc j'ai repris le même niveau que, le, que dans le tuto précédent. Tout simplement, on va venir faire un clic droit ici dans l'onglet, dans la partie hiérarchique, clic droit, créer, donc on peut créer des objets 3D, ça on a déjà vu, des lumières, des choses comme ça, et on a UI ici. UI, on va créer un canvas, donc ça c'est, canvas c'est un espèce de cadre, je vais dézoomer pour qu'on le voit espèce de cadre qui va inclure tous les éléments, bah, que ce soit des images, des menus, des boutons, des choses comme ça. Je vais mettre en vue 2D, et je vais dézoomer un peu pour qu'on le voit bien, ce, U, ce canvas. Il est là, et je peux venir le sélectionner ici. On voit qu'ici il y a différentes options qu'on verra plus tard. Je fais un clic droit dessus, sur le canvas que je viens de créer, je retourne sur UI et je crée une image même pas, je vais créer un texte pour commencer. Un texte. Donc on qu'il y a un texte qui est apparu ici au centre dans cette petite case et qu'on peut apercevoir là dans mon onglet, euh, dans la vue du jeu en fait. Hein. Donc Je vais le passer dans une autre couleur, rose, histoire que ça flashe un petit peu, donc on le voit beaucoup mieux déjà. Je peux personnaliser ce texte. Alors, je peux écrire euh, euh, Game Over par exemple, ça c'est un message qu'on voit souvent, enfin en tout cas moi je le vois souvent. On peut personnaliser la police, alors il faut télécharger les polices avant, donc j'en ai pas beaucoup. Euh, je vous conseille le site Dafont qui permet d'en télécharger euh, plein et c'est gratuit. Et elles sont vraiment pas mal. Et là c'est un peu petit, donc je vais monter euh, la police, la taille de la police elle est à 14, je vais la monter à 50 par exemple. Mais là, oh le drame, la police a disparu. Pourquoi Parce que euh, cette boîte là qui contient mon texte est trop petite. Donc avec cet outil de sélection ici là je viens le grossir tout simplement et voilà donc le message revient et puis je peux venir le replacer ici sur le point d'ancrage donc ça veut dire que ça sera au milieu de, de ma fenêtre de jeu voilà comment je fais apparaître un message après il faudra scripter pour le faire apparaître au bon moment mais en tout cas même si je bouge maintenant c'est indépendant du monde 3d c'est vraiment devant mon écran il y a ce message game over alors si on teste un peu plus sur canvas, clic droit, UI on peut rajouter une image alors une image, c'est une image 2D, donc ça fait apparaître ici dans le canvas image. Dans l'inspecteur, on voit que dans source image, il va falloir glisser quelque chose. Donc je vais voir si dans mon répertoire, je vais mettre Unity écrit en blanc, ou le petit robot là. Hop, j'appuie, donc j'ai choisi d'afficher ce sprite 2D qui est là, et voilà, que je peux faire apparaître n'importe où. Euh, ok, aucun intérêt pour le coup, et un élément qui est aussi important, c'est le bouton. Alors le bouton, eh ben comme son nom l'indique c'est un bouton, on va cliquer dessus donc euh, il est euh, lui aussi paramétrable euh, je ne vais pas aller trop dans le détail si ce n'est peut-être marqué. on peut le personnaliser en termes de texte, marquer jouer ou ce que vous voulez, option c'est pareil on peut changer la couleur, c'est ici la couleur normale, c'est à dire quand je n'ai pas cliqué dessus on va le mettre en blanc, ok on touche à rien la couleur quand je le survole, on va le mettre en orange et la couleur quand je l'ai pressé, on va la mettre en rouge et ça c'est la couleur quand il est désélectionné, enfin quand il est désactivé donc si je mets je voilà, alors quand je suis, là il est blanc, quand je il est l'orange et quand je clique il est rouge et quand j'enlève il ne redevient pas orange, il faut que je clique il ne revient pas blanc bon ça je ne sais pas comment ça se règle pour l'instant mais ce pas bien grave vous avez compris le principe pour afficher des informations à l'écran ça va se passer par les canvases et euh, c'est tout pour ce tuto là c'est très court et j'enchaîne tout de suite avec une vidéo euh, un peu plus longue où on va créer notre premier petit jeu enfin prototype de jeu une petite mécanique de jeu avec un score et tout ça et on va se servir de ce qu'on a vu dans les, les, les vidéos précédentes à savoir euh, des scripts playmaker assez simple mais plus élaboré que euh que celui qu'on a vu avec la lampe qui s'allume, même si on garde à peu près le même système. Et puis on va servir aussi des éléments de UI qu'on vient de voir tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.